La vidéo a pour but de vous présenter un peu les espaces collaboratifs qui sont dans la communauté des enseignants de troisième secondaire. Donc, les espaces collaboratifs, c'est des lieux d'échange et de partage entre les membres de la communauté. Pour y accéder, on passe par le menu du haut en cliquant sur « espaces collaboratifs ». Vous voyez que déjà plusieurs espaces ont été créés selon les périodes temporelles du programme. On clique « rejoindre l'espace » et ensuite sur son titre pour y accéder. Il y a toujours trois sections, donc la première section qui est un fil de nouvelles où vous pourrez échanger, euh, débattre d'enjeux importants euh, sur, avec vos collègues. Euh, vous avez aussi euh, une section membres, donc dans laquelle vous allez retrouver l'ensemble des membres qui ont adhéré à cet euh, espace co collaboratif. Donc, j'attire votre attention sur euh, le fait que vous pouvez ajouter un avatar, donc en cliquant sur euh, l'image qui se trouve à, droit, à la droite de votre euh, non. votre nom. Et euh, vous cliquez sur « Mon profil » donc pour euh, avoir accès à votre profil. Votre profil. Et le, la troisième section, c'est « Notre collection ». Donc, dans « Notre collection », vous trouverez les ressources qui ont été partagées par les utilisateurs, euh, notamment les ressources qui ont été partagées par, pour le projet pilote de secondaire 3 de l'an passé. Si vous voulez participer à l'espace collaboratif en partageant vos ressources, c'est possible de le faire en allant dans votre collection personnelle en cliquant sur le bouton de partage. Ensuite, bon, vous sélectionnez si vous voulez partager avec d'autres utilisateurs dans ce cas-ci, on partage avec un espace collaboratif, celui des origines à 1608. Vous pouvez aussi créer vos propres espaces collaboratifs. Par exemple, si vous avez une équipe école qui euh... Euh, et vous voulez partager avec vos collègues, donc c'est possible de le faire. Donc, euh, vous pouvez cliquer sur nouvel espace collaboratif, entrer le nom de l'espace, une description. Euh, vous pouvez le garder privé ou public. Public, tout le monde va pouvoir y accéder. Privé, ça va être sur invitation, donc vous allez pouvoir inviter des, des utilisateurs. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter.